<coughs> merci Seigneur ta grâce, que ton nom soit élevé, glorifié ce soir, encore une fois de plus, je voudrais te dire merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu permets, toi qui es digne de recevoir l'adoration, la louange chaque soir, au milieu de tes serviteurs tes servantes qui ont été appelés à ce ministère d'intercession ce ministère d'adoration, simplement parce que à la base, nous sommes tous appelés à t'adorer à la base nous sommes tous des adorateurs et des adoratrices, à la base tous les enfants sont des adorateurs et c'est pour cela ce soir nous avons encore la joie de nous retrouver Seigneur pour t'adorer, pour te glorifier, pour te célébrer pour te dire merci toi qui mérites notre remerciement, notre reconnaissance à toi l'honneur, la louange et la gloire pour l'éternité dans le nom puissant de Jésus Christ Alléluia, je voudrais vous saluer tous dans le nom de Jésus Christ de Nazareth, chers adorateurs et chers adoratrices ce soir encore, c'est une grâce, c'est un privilège, c'est une joie pour moi de me retrouver au milieu de vous et de pouvoir diriger ce moment de prière par la grâce de Dieu. Alléluia, maman Béatrice, blessings. Uh, Alright, thank you very much. God bless you too. Que Dieu bénisse. Uh, euh, maman, je sais que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tous ces... Ces adorateurs et adoratrices qui sont connectés. Shalom à toi, Sœur Corinne. Gloire à Dieu pour la vie de chacun de vous, chacune de vous. Soyez bénis davantage. Nous sommes encore réunis ce soir pour célébrer euh, notre Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur, le Roi des rois, le Roi de gloire, celui qui nous tient, celui qui est notre force, notre appui, notre bouclier celui qui nous. Tient debout, par sa grâce, nous sommes encore réunis ce soir. Nous voulons profiter de cette occasion pour lui dire merci encore. Et ce soir, chacun de nous va donc se disposer pour prier, adorer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Nations, le Père des Esprits, celui qu'on appelle l'Alpha, Almega. Makataion de Bibion de Baba, Baba baskin te break et de baskin te losa. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci infiniment, Père Tout-Puissant. Nous voici encore ce soir réunis autour de cette plateforme, Seigneur mon Dieu, pour te rendre toute la gloire comme tu le mérites. Et c'est pour toi que nous sommes réunis ce soir. C'est toi qui as l'honneur chaque soir, Seigneur. Et ce soir encore, nous voulons t'honorer. Ce soir encore, moi et T'es sévente, moi et mes frères, moi et mes sœurs, en toi. ô oh Dieu, voulons te dire merci, voulons te reconnaître comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, comme celui qui nous tient, celui de qui nous dépend. Rabaski baba bréchabababa, celui qui nous dépendons donc. Rabababa baba, chaka taïan de bré, celui qui est notre appui, notre bouclier. Araski do baba baba. Tu es le pilier qui tient nos vies, y yeah, a yeah. le Pire qui tient nos vies, Seigneur Jésus, tu es le Pire qui tient nos vies, Jésus, tu le pilier Oh my god, a brisky the Lord, you are the pillar of our lives, that's holes of our lives. And that's why tonight we want to glorify your name once again, because you're buried. You are praised over. The Bible says that even angels and in, in heaven, even down here, people or all, all nations from all walks of life know that Jesus is the Son of God. The Bible says when he were on the cross, there was a chief of army of Roman's army. We we'll start We hand up recognizing you the master the son of god he said certainly this guy is a son of god he is a son of god hallelujah he says he admitted your lordship c'est une joie pour moi de t'adorer. C'est une joie pour moi de reconnaître que tu es Seigneur. C'est une joie pour moi de dire que tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es celui qui me tient. pour Tu es le Père des Nations. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es le Roi. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es mon Roi. Tu es mon Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Tu es Emmanuel, Emmanuel. Seigneur, tu es Emmanuel, et tu es celui qui est Dieu avec nous. Et comment ne pas être reconnaissant que ce soir, Père, je veux te dire merci. Tu es la force de ma vie. Tu es la force d'un adorateur, d'une adoratrice. es celui qui nous tient, oh Dieu, de jour comme de nuit. Nous n'avons personne d'autre à qui il y en nous, Seigneur. C'est toi notre appui, notre bouclier, notre sauveur. Celui en qui nous espérons, ce qui nous comptons. Celui que nous regardons, celui que nous prions. Celui à qui nous pouvons nous adresser quant à ce qui nous est cher. Si cette terre des hommes a nous voulons, Seigneur, te dire encore que tu es Dieu et que tu mérites toute la gloire et l'honneur. Parce que c'est toi qui nous as fait et que nous avons, Seigneur, nous te devons notre vie, notre existence. Et c'est si en guise de reconnaissance que ce soir, je veux juste voix, la voix de tes et l'adoratrice, pour te rendre gloire, pour célébrer la grandeur de ton esprit et magnifier ton nom tu es l'alpha l'oméga le dieu de grâce et de miséricorde le dieu compatissant qui nous a fait encore la grâce d'être compté parmi les vivants en ce jour ce n'est pas parce que nous sommes puissants ni parce que nous sommes pieux mais c'est parce que simplement tu nous fais grâce la bible dit que nous sommes sauvés par la grâce et cela depuis la chute d'adam oui depuis la chute d'adam l'homme ne méritait plus ne méritait plus le salut parce qu'il était condamné à la mort éternelle il n'avait pas normalement droit à la vie, mais c'est ta grâce qui l'a sauvé. C'est pas ta grâce que tu as décidé de le racheter. Et c'est par Jésus-Christ de Nazareth que ce rachat a été manifeste. C'est pourquoi nous voulons bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré à la croix de lui-même pour que nous soyons sauvés celui qui est assis à la droite du Père, revêtu de sa majesté, Moura qui te prie. Ma chesté, majesté, ma majesté, ta m'a touché tel que je suis. Yeah. S'en va pour vous trois belles depuis Majesté ma oh Majesté Majesté ma oh Majesté Majesté ma Chasté. Oh, Majesté, ma... oh, majesté, ta grâce, la touche, t'a que je suis, sans valeur pour toi, belle de prix. Mon âme te bénit, te loue, te magnifie, te et te glorifie, mais de temps de si mon existence. Majesté, mon âme te loue, te magnifie. Majesté, je te rends grâce. Parce que Seigneur, ta grâce nous a touchés, ta grâce nous a permis d'être comptés parmi les vivants. Ce n'est pas parce que nous sommes justes en Dieu, mais c'est parce que tu as trouvé bon de nous sauver, de nous aimer, de manifester gratuitement envers nous ton salut. Afin que quiconque croit maintenant saisit ta robe. Mon rabash qui le soit sauvé. Saisis ta robe, soit sauvé, racheté de la malédiction, racheté de la condamnation éternelle, racheté de cette condamnation. C'est pourquoi nous pouvons comprendre pourquoi tu as dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'il y avait effectivement une condamnation qui pesait sur l'humanité. Cette condamnation par la faute d'Adam, qui a péché, livré toute l'espèce humaine. À la condamnation éternelle. Et il y avait une condamnation qui reposait sur l'épaule, qui reposait sur la tête de tous ceux-là qui sont descendants d'Adam. Mais la Bible me dit ceci que Jésus-Christ de Nazareth, par sa mort à la croix et par son action de crucifixion expiatoire, ce tas d'amour, ce tas que de lui-même, il a posé nous sauve de la condamnation nous sauve de la malédiction nous sauve de la condamnation disons mais il n'y a plus de condamné tellement si quelqu'un saisit la main gratuite de dieu qui est salvatrice de Koraba skin the in a mouth the breech oats, rabbau skin the mouth breathing, lower body skin, the lower body shaking the mountain. Give a baba baba baba baba baba, give a the breech shaddy on the breathing in mouth the breech skin, the lower shaking the mighty, rabbau skin the lower lava body, wind the skin, the lower shaking the breed, kaba baba baba, shikaba baba, korama sak in the breech, bo bo shaba baba baba, karandoboski in the Brita Ramos kill him um, around the sabin, on the braiding, down this skin, the logo she cover baba, Ori on this count the Brito's get a ma ma baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba ski the brain about the low scum the bridge a cover singer mon am to beanie mon I'm Ô oh, Maratabashkinebre, mon âme de loup, qui bo bo bo bo bo, mon âme t'exalte et te note, te glorifie, célébrant ton nom, Seigneur Manti, bo Shara Baba, Ori bo bo bo shaba baba baba, reggae des kiri onti, ino ma baba baba, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth louange et honneur à celui qui a, oh marquis de Bré, celui qui est, celui qui est, celui qui est, celui qui est, tu mérites toute la gloire, tu mérites tout l'honneur, tu mérites toute la louange. Je ne sais pas comment, ô oh, Dieu de gloire, de manifester ma reconnaissance à toi, si ce n'est de porter ma voix avec toi ce soir pour te dire merci, papa, merci pour ta compassion sur ma vie, sur la vie d'un adorateur, sur la vie d'une adoratrice. Merci pour ta compassion sur la vie d'une sœur, sur la vie d'un frère. Merci pour ta compassion sur ton peuple. Tous ceux qui t'invoquent, qui te cherchent, de jour comme de nuit, qui implorent ta grâce, qui cherchent ta grâce, qui cherchent ta main, qui cherchent que, Seigneur mon Dieu, tu sois leur, leur compagnon, tu sois leur force, leur capacité spirituelle, leur intelligence, que tu sois leur capacité, leur soutien, leur force, leur appui, leur bouclier. Je te rends grâce ô oh Dieu Tout-Puissant. L'honneur te revienne parce que tu mérites toute la gloire. Tu mérites d'être glorifié, célébré. Il n'a point de Dieu fait pour nous, je te rends grâce. Pour tout ce que tu continues de faire, je te rends grâce. Pour tout ce que tu continues de faire dans la vie de tes serviteurs, tes servantes que nous sommes, je te rends grâce. Toi qui es le Dieu tout-puissant qui vit, haut et esprit, je te rends grâce. Toi le Tout-Puissant qui combat pour tes enfants que nous sommes, je te rends grâce. Je te rends grâce, oh, Seigneur. Je te rends grâce, oh, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Oh. Je te rends, Seigneur. Je te rends grâce, oh Je te rends grâce, Seigneur, je te rends grâce. Oh, oh, oh, je te rends grâce, mon Dieu. Oh, les nations, je te rends grâce pour tes bienfaits. Je te rends grâce, toi qui es, qui as été, qui sera. Je te rends grâce, toi qui mérites l'adoration, la louange. Je te rends grâce parce que tu es l'alpha, le méga de ma vie. Je te rends grâce parce qu'en de toi, il n'a point de salut. Je te rends grâce parce que tu es celui qui nous tient en l'écrit ta main. Je te rends grâce parce que tu n'as pas changé pour nous. Tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te rends grâce parce que tu mérites toute la louange et la gloire. Ce soir, nous voulons encore te dire merci. Je te dis merci parce que ton amour infiniment grand nous tient. Ton amour infiniment grand nous soutient. Tu es la capacité, notre intelligence, notre sagesse. Tu es notre force. Je suis là en qui nous, nous glorifions. Je suis là ici qui, qui nous nous reposons. Je suis là en qui nous espérons. Je suis là ici qui nous comptons. C'est pour toi que nous sommes là ce soir. C'est pour toi que nous sommes réunis ce soir. C'est pour toi que nous prions. C'est pour toi que nous sommes réunis. Et c'est à cause de ton nom, Seigneur, que nous sommes là. Et c'est pourquoi nous voulons encore oh, demander ta clémence, ta grâce, nos vies encore. Tu sois, bien, je vais encore demander ta clémence, ta grâce sur nos vies, ta grâce sur nos familles, ta grâce sur la Côte d'Ivoire, ta grâce sur les nations, ta grâce pour nous préserver loin du mal, ta grâce pour nous préserver loin de toutes œuvre diabolique, ta grâce pour nous préserver des œuvres du malin, ta grâce pour nous préserver la vie loin des œuvres infructueuses des ténèbres, loin des œuvres du malin, loin des œuvres des ténèbres de Satan et ses agents, loin des œuvres des méchants. Seigneur, tu es Dieu, notre roi. Merci de préserver nos cœurs du mal. Merci de préserver nos pensées des mauvaises pensées, des mauvaises intentions. Merci de préserver nos vies de tout ce qui n'étonne pas, afin que nous puissions te servir sur la terre, en esprit, en vérité, que ce soient des instruments de gloire pour ta gloire, des instruments de puissance et d'efficacité dans ton royaume, afin que tu tu sois davantage glorifié de siècle en siècle, d'année en année, de jour en jour, parce que tu le mérites si bien. Tu n'as pas changé, maître des temps et des circonstances, le Dieu tout-puissant, l'alphalmega, la borakantoboshki de de matayon de breta, au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus reçois l'adoration au nom de Jésus sois exalté magnifié au nom de Jésus sois loué toi qui n'as pas changé au nom de Jésus, je te rends grâce soit encore. Au nom de Jésus. Je tiens, te dis merci pour la vie de tes serviteurs. Au nom de Jésus. Je tiens encore, Seigneur, te dis, oh Dieu, pardon. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour nos péchés. Pardon pour les mauvaises pensées de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. et compassion de nous et conduis-nous sur le droit chemin pour que nous puissions te servir en esprit, en vérité sur la terre, et qu'au dernier jour nous soyons, Seigneur, dans ta félicité éternelle pour l'éternité, Seigneur, dans la joie, dans le bonheur, là où on n'aura plus de de dents. là où on n'aura plus de larmes là où on n'aura plus de pleurs, là où on n'aura plus de peine, il n'y aura plus de douleur. Il n'aura plus, Seigneur mon Dieu de gloire, tu de souffrance. Il n'aura plus de tribulations Il n'aura plus de l'âme. Il n'y aura plus de douleur. Il n'aura plus de plaie. Il n'aura que la joie il n'aura que la liberté il n'aura que oh Dieu l'amour il n'aura que la vie en abondance il n'aura que la paix en abondance il n'aura que la restauration il n'aura que la joie éternellement merci Abba Père je te rends toute la gloire encore pour tout ta fait. toi l'alpha elle de ma vie toi l'alpha elle de nos vies tu mérites la louange tu mérites la gloire et nous célébrons ton nom ce soir. Merci infiniment pour tes bienfaits. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga de nos vies. Merci Seigneur, pour tes bienfaits. Reçois toute adoration et louange. Reçois toute adoration et louange. Reçois toute adoration et louange. Merci de contrôler cette plateforme. Merci de saisir la vie de tes sévites et tes sévences. Merci de fortifier une âme qui est en souffrance. Merci de guérir une personne malade. Merci de te souvenir d'une personne tout menti par les esprits impurs, afin de lui apporter assistance par ta puissante main. Merci de aussi une personne qui attend quelque chose de toi. Seigneur, tu as dit que demander l'on vous donnera. Merci Seigneur, toi qui nous donnes en main quand de demandes. Mais en plus, tu lui dis encore quand on te demande, tu donneras. Toi qui lis les pensées de cœur, je prie que tu exorces une personne sur cette plateforme. Tu exorces quelqu'un qui attend de toi quelque chose de spécial pour voir sa joie immense et parfaite au nom puissant de Jésus. Seigneur, exorce chacun de nous, car je crois que chacun de nous a des attentes. Merci infiniment, Père. Désosser chacun de nous Par rapport à nos attentes papa Dieu de grâce et de fidélité Lorsque nous sommes réunis Tu es au milieu de nous Comme ta parole le déclare Là où deux ou trois sont réunis en mon nom Moi je suis présent au milieu d'eux Et c'est ta parole Et tu dis que ta parole est la vérité Et nous croyons en elle C'est pourquoi nous la citons Nous la récitons Nous croyons en ta parole Et c'est pour cela que nous prenons appui sur ta parole pour la déclarer. C'est pourquoi nous déclarons ta parole. Oh mon Dieu, nous déclarons ta parole. Parce que nous croyons en elle. Nous croyons en son efficacité. Nous croyons en son authenticité. Nous croyons sa fidélité. Nous croyons que cette parole est la vérité. Et qu'elle nous donne la liberté. Tu es l'Alpha Omega. Aïe, beau suis au ski de prêta, de Oh, oh, oh, oh, la fin, oh, oh, oh. es mm. oh. la Oh méga de ma vie. Oh. Oméga de ma vie. Oméga oh, de ma vie. Tu y es la fin. Oh, de ma vie. Tu y es la fin. Oméga oh, de ma vie. Tu y es la fin. Oh mon Dieu. Mon Dieu, merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Gloire te soit rendue, Père. Merci, papa. Merci pour ton amour infini. Merci, Père. Ton esprit est au milieu de nous, Seigneur. Je te rends grâce encore pour ta présence. Je te rends grâce encore parce que tu nous fais du bien. Je te rends grâce parce que... Tu l'avais dit au fils prodigue. Mon fils, sache que tout ce que j'ai t'appartient. Toi qui me sais. Je reconnais que tu es resté dans ma présence. Ce soir, je vais profiter de cette occasion pour dire à quelqu'un que Dieu te voit. Il te voit. Il n'est pas oublié. Oui, parfois, nous disons, à ah, quand ma victoire jusqu'à quand mais la Bible dit simplement celui qui a donné les yeux ne voit-il pas celui qui a donné les oreilles n'entend-il pas celui qui a donné une bouche ne parle-t-il pas il n'est pas muet il n'est pas sourd il n'est pas oublié il est celui qui se reconnaître l'œuvre, les bienfaits les bonnes actions les actions de gloire les actions qui le touchent ses serviteurs ses ventes il est celui qui est reconnaissant c'est celui qui est reconnaissant la reconnaissance le caractérise il est celui qui te voit dans ta situation le grand fils le grand frère pensait que son père l'avait oublié tout simplement parce que il a tué pour le petit frère le gras et le grand frère n'était pas d'accord pour lui son père n'a pas bien agi pourquoi son père se réjouit il et c'est souvent l'attitude que nous avons mais pourquoi est-ce que ça arrive aux autres et pas moi est ce que dieu me voit rabos qui demandent ce n'est pas mon message ce soir parce qu'en vérité je n'ai pas eu un message clair mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Mais si Dieu me dit, me fait dire cela, c'est certainement pour parler au cœur des uns et des autres. Dieu te voit. Maraboski de Brits. Il ne t'a pas oublié. Mon Dieu ne t'a pas oublié. tellement comme Il ne t'a pas oublié. T'es ma gomme, il ne t'a pas oublié. T'es ma, ton Jésus ne t'a pas oublié. T'es ma gomme, il ne t'a pas oublié. T'es ma, oh, il t'a pas oublié. T'es ma. ton dieu ne t'a pas oublié, papa ne t'a pas oublié, même le fils de l'homme à la croix a dit, père, pourquoi m'as-tu abandonné, autrement dit, père, pourquoi m'as-tu oublié, pourquoi m'as-tu laissé seul, est-ce que tu me vois, est-ce que tu continues de me voir, Marion, the brisky the lava of ski, the eel, ma about, and booty. Cababar, really low ski, the last chick, the mount, to be low. Eros, keep a count to be on the sucking, the mother breed, the lava ski. laba lava, barabara, body on the ski, the brain, the mother breed, ski the lobo, lava, lava, lava, shiki, the mother breed, the code, the lava, the skin. Even mother breed, the load of biscuit, the load of shabbat, the breed, the motor biscuit, the low, the breeding the monabaski, the ta il n'a un ski de brille et il demande de l'isqu'il déparer l'eau s'abalara brille mosquite amanti kabaos hilos qui domande brilico la basse qui est la bâche et alléloïa celui qui a donné les yeux ne voit-il pas celui qui a donné les oreilles n'entend-il pas celui qui a donné une bouche ne parle-t-il pas Il voit. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé tomber. Il ne pense pas seulement aux autres. Et c'était l'erreur du fils, du grand fils, de cet homme. Lorsqu'il a commencé à s'occuper de son petit frère de façon spéciale. Et le grand frère qui se met à dire, père je ne suis pas d'accord. Tu as certainement oublié tout ce que j'étais rendu comme service, tout ce que j'ai fais de bien. Tu as certainement oublié tout ce que je fais de bien. Ah, tu as certainement mis cela en oubli. Mais regarde celui-là, qu'est-ce qu'il a fait pour que pour lui tu tues le veau le plus gras Mais nous, nous avons fait telle chose. C'est pourquoi je vais exhorter quelqu'un ce soir ne compte pas sur ce que tu fais de bien pour Dieu. Pour dire que tu mérites quoi que ce soit. Parce qu'à partir du moment où on parle de la grâce de Dieu, c'est une question pas de mérite. C'est une question de ce que Dieu veut faire. Mais une chose à suivre est certaine. Une chose à suivre certaine. C'est que tes bienfaits aussi comptent. Oui, parce que la Bible déclare il brille on the bound, speed of de the, the bridge, tous ceux qui meurent en Christ se reposent de leurs œuvres et leurs œuvres les suivent. Tous ceux qui meurent en Christ, ils se reposent de leurs œuvres et leurs œuvres les suivent. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des œuvres en Christ qui comptent pour Christ. C'est pour cela que ces œuvres-là nous suivent. Mais, après la mort donc depuis la terre ces œuvres sont prises en compte mais ce sont les œuvres que christ permet de produire ce n'est pas parce que tu peux parce que tu ne peux pas de ton même produit de bonnes œuvres. la preuve tous étaient pécheurs étaient privés de la gloire de dieu donc incapables de produire quoi que ce soit de bon comme œuvre. Mais la puissance de la grâce de Dieu nous a saisis. Et c'est pour cela que tu, désormais, nous pouvons poser de bonnes œuvres, de bonnes actions par la grâce de Dieu. Mais Dieu sait aussi reconnaître ce que tu fais parce qu'il sait que ta volonté y participe quant à l'accomplissement de ces bonnes œuvres. Il sait que ta volonté y participe. Et pour ce que ta volonté participe. Regardez bien, la dit ceci que deux enfants d'un même père ont reçu une mission. Le premier, son père s'adresse à lui en disant Va travailler dans mon champ. Et il dit Père, je ne vais pas. Le deuxième s'adresse au deuxième Va travailler dans mon champ. Il dit J'ai compris. Et il n'est pas parti travailler. Mais le premier a pris conscience. Il s'est repenti et est allé faire la volonté de son père. La bako na yanta. Idem baba yando doski da la kalakontu l'ukunta kou ntou lukoumta raba shika ta yanda Idege degedegedegedegedegedegedegesou kamayata ke do baba baba baba. kuro roto shika raba kinto bobo sakata yanda bo. Kede baba bakarata yoko. kita il a pris la décision, sa propre volonté, face à la volonté du Père, pour partir. Le premier a manifesté par sa bouche. Plutôt, le deuxième a manifesté par sa bouche qu'il allait faire. Mais il n'a pas ajouté sa volonté à l'œuvre, à la volonté de son Père. Et le deuxième, le premier plutôt, qui avait refusé au départ... A changer de décision. A changer de volonté. C'est-à-dire que finalement, il a pris sa volonté qu'il a changé en accord avec la volonté de son père qui voulait qu'il aille travailler dans le champ. Donc pour ce que ta volonté participe à la volonté de Dieu, il y a une récompense qui sera rattachée à ce que tu poses comme action, comme œuvre. Donc Dieu n'est pas oublié. C'est vrai que tu produis ces œufs parce qu'ils te rendent capable, Mais ta volonté qui participe. L'abbé dit que c'est vrai que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Il vient, mais il tient compte. Parce que si ce n'était pas vraiment notre volonté aussi à nous qui comptait dans ce cas. Mais c'est que tous allaient se retrouver soit en enfer ou tous allaient se retrouver au paradis. C'est qui nous repêchons par le paradis, soit il nous repêchons par l'enfer. Mais la Bible nous dit ceci, regardez bien, écoute bien ceci ce soir. Mon âme bénit le Seigneur des Seigneurs. Il était à la croix avec deux personnes. Mais il y a une personne qu'il a envoyée au paradis avec lui. Pensez-vous que Jésus est méchant Mais pourquoi Jésus n'a pas dit, ok, je ne peux pas laisser l'autre. Je te prends et je prends l'autre. Et ensemble, tous les trois, on se retrouve au paradis. Mais la Bible me dit ceci frère qu'une seule parmi les deux brigands a été deux brigands une seule personne parmi ces deux brigands une seule personne a été pris par le Seigneur pour aller au paradis selon sa propre déclaration il dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis de Dieu Mais qu'est-ce qu'il a fait sa volonté a reconnu la volonté de Dieu. Mais l'autre a pris sa volonté pour inciter le maître. Alléluia. Donc pour ce que ta volonté participe à l'œuvre de Dieu, il y a une récompense qui sera rattachée à toi. Et Dieu n'est pas oublié. C'est pourquoi la Bible déclare tous ceux qui produisent des œuvres en Christ, les œuvres les suivent. Et ils se reposeront non seulement de les œuvres, mais les œuvres les suivent et il y aura une récompense rattachée à leurs œuvres. Donc, Dieu n'a pas oublié tes œuvres. Mais en même temps, c'est sa grâce qui agit. Et dans le cas du fils Podiga, lorsque le grand frère a commencé à se plaindre parce qu'il posait de bonnes œuvres et que son père semblait oublier, selon lui, ses bonnes œuvres pour faire grâce ou pour, pour, pour agir en bien vis-à-vis -vis de son petit frère, il n'a pas compris le sens du salut. Il n'a pas compris ce, que, ce qui s'est passé réellement dans le fond. En vérité, son petit frère avait changé de volonté. Il avait changé de volonté. Il était maintenant disposé à servir comme lui. Mmh. Et donc, ce que Dieu en train de faire, il le faisait en connaissant de cause. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait oublié son grand frère. C'est pourquoi il dit, mon fils, tout ce qui est ici t'appartient. Je sais ce que tu as fait. Dieu voit ce que tu fais. Dieu sait combien de fois ton cœur s'élève pour lui. Il sait si ton cœur s'élève ou non pour lui. Il sait aussi combien de fois ton cœur désire l'adorer, le connaître, le chercher, lui plaire. Il sait combien de fois tu veux que davantage il te conduise si c'était les hommes. Il sait combien de fois tu veux le rencontrer personnellement. Tu veux le toucher, tu vas avoir son approbation. Il sait combien de fois tu désires davantage le connaître, le toucher. Il sait combien de fois tu veux que lui et toi, vous soyez unis à jamais, que jamais tu ne veux le quitter. Il sait combien de fois tu veux lui plaire. Il sait combien de fois tu veux faire les choses pour la gloire de son nom. Il n'est pas oublié. Il te voit. Raboski de Britz, il ne voit pas que les autres. Ce n'est pas parce qu'il fait pour les autres qu'il t'a oublié. Ce n'est pas parce qu'il fait pour les autres qu'il ne te voit pas. C'est parce que tu souffres que Dieu n'est pas avec toi. C'est parce qu'il traverse des moments difficiles que Dieu t'a abandonné ou que tu as péché. Mario de Britz, un homme était aveugle et voici ce qu'il a dit sur le Seigneur Jésus-Christ qui vont le rencontrer et qui vont demander au Seigneur Jésus-Christ, « Mais pourquoi cet homme est né aveugle » Est-ce lui ou ses parents qui ont péché Nous savons tous que tous ont péché, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Mais regardez ce que Jésus va révéler comme parole prophétique. Il dit que ce n'est pas parce que ses parents ou lui ont péché qu'il est dans cet état, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Ce n'est pas seulement parce qu'en en fait, il veut dire que ses parents sont sans péché, c'est pas parce qu'il ne reconnaît pas que l'homme est pécheur par nature. Parce qu'il a, il a changé de nature. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont hérité du péché. C'est pas parce qu'il ne reconnaît pas cela. Mais veut dire que ce n'est pas dû à cela. Ce n'est pas une question de péché. Mais Dieu veut simplement se glorifier. Pour te dire que c'est pas parce que tu as péché seulement que tu, tu vis une telle situation. Ce pas parce que tu, tu, tu as péché quelque part contre Dieu qu'il te laisse traverser une telle situation. Mais il te laisse traverser une telle situation parce qu'il veut se glorifier. Parce qu'il veut se manifester. Parce qu'il veut qu'on on le voit davantage au travers de ta vie. Qu'on sache qu'il est Dieu avec toi. Qu'on sache qu'il est avec toi. Si Jésus n'était pas allé jusqu'à la croix, le centurion n'allait pas reconnaître il n'allait pas faire une telle déclaration. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Mais pendant ce temps, le fils de l'homme lui-même disait Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pendant que lui était en train de dire, Pourquoi m'as-tu abandonné? Quelqu'un était en bas en train de dire, Assurement, celui-là, Dieu est avec lui. Celui-là, Dieu est avec lui. Pendant que toi, tu es en train de penser que Dieu n'est pas avec toi, à cause est ce que tu traverses, tes ennemis sont dans le spirituel, ils voient la protection divine qui t'entoure. Tes ennemis sont dans le spirituel et ils voient combien de fois la main de Dieu te couvre. Pendant que toi, tu dis que mais Dieu m'a abandonné, ils sont en train de voir la main puissante de Dieu sur toi. Et So want to new Larios, Iros, my boss. Iba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Imama iru bobo bou baba baba baba baba et ils voient la puissance et la gloire de Dieu sur toi. Et ils disent, mais cet homme-là, il y a une main. Il y a une main qui le protège. cette femme-là, il y a quelque chose de particulier sur elle. Cet enfant, il y a quelque chose de Dieu sur lui. Cette femme, il y a un feu qui l'enviole. On ne peut pas la voir. Parce qu'il y a quelque chose qui la couvre. Mais pendant ce temps, toi, tu de dire que Dieu t'a abandonné. Pendant ce temps, oh, quelle ironie. Quelle, oh, quelle, oh, quelle... quelle Oh qu'est-ce que je vais dire mais quel quel oh marata je je ne sais pas comment qualifier cela marqué Brina, Marion, de di de to be et le beau oh ribo, po po po po ko taba que c'est bizarre chaion de lobo baba continue d'adorer ton dieu t'adorer T'adorer, oh Seigneur, mon désir, t'aimer, t'adorer, dans la souffrance, t'adorer, dans les pleurs, t'adorer, t'adorer, eh, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir de t'aimer, t'adorer. Oh mon Dieu, merci ta grâce. T'adorer, eh, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir de t'aimer, t'adorer. Eh, t'adorer, eh, t'adorer. Eh, T'adorer, oh Seigneur. Mon désir de t'aimer, t'adorer. Oh mon Dieu, merci ta grâce. Merci papa parce que tu es Dieu. Je veux simplement t'adorer, je veux simplement te rendre gloire. Je veux te dire merci parce que tu mérites le remerciement. Tu le remercie Oh my god, je te remercie papa. Je te remercie, ton amour est fini pour moi, ton amour est fini pour une adoratrice, ton amour est fini pour un adorateur, ton amour est fini envers nous. Seigneur, ce que je désire de tout mon cœur, c'est d'être dans la vérité de ta parole. Ce que je désire de tout mon cœur, c'est d'être un instrument efficace en ta main. Ce que je désire de tout mon cœur, véritablement, c'est de en esprit, en vérité, d'être un instrument su et vrai creux de ta main. Pour glorifier ton nom sur la surface de cette des nations. Est un instrument d'amour, un instrument de paix, un instrument de justice, un instrument de vérité. Quelqu'un toute la puissance de Dieu repose sur qui l'esprit de Dieu se meurt, la puissance de Dieu se meurt, quelqu'un sur qui l'esprit repose. et Je vais être un instrument efficace en ta main. Et je voudrais que cela soit aussi le partage des adorateurs, de adoratrices, de que cette plateforme hier des adorateurs et de adoratrices authentiques, des personnes de gloire, des personnes de révélation, des personnes de puissance, d'efficacité, de des personnes d'humilité, des personnes de sagesse, des personnes de connaissance, de la révélation, de la pensée de dieu des personnes animées de l'amour de dieu de l'amour de leur la prochain des personnes qui te servent en esprit en vérité des personnes qui cherchent pas leur propre gloire mais qui cherchent à te voir glorifié pour que tu la glorifies à ton tour parce que la bible déclare jésus qu'il l'a dit père glorifie ton fils en fait ton fils te glorifie des personnes qui cherchent à ce que la gloire fasse ta gloire mon dieu soit honoré mon Dieu soit magnifié. Mon Dieu soit exalté à jamais. Tu mérites d'être élevé, célébré. Tu mérites l'honneur, la louange et la gloire. La magnificence pour l'éternité. Il n'y a point de Dieu égal à toi. Tu mérites d'être célébré, ovationné. Tu mérites d'être magnifié, exalté à jamais. Tu es l'Alpha le méga le Dieu de la grâce, celui qui nous tient les creux sa main, celui qui pourvoit tous nos besoins, celui qui nous soutient lorsque les temps sont difficiles, celui qui nous tient par la main pour nous conduire sur le droit chemin afin que nous puissions point nous égarer loin de sa face loin de sa grâce parce que son désir c'est que tous parviennent à connaissance la vérité pour leur salut car depuis longtemps son désir c'était de voir l'homme sauvé c'est pour cela même quand l'homme s'est égaré il a tout fait pour encore mettre en plan mettre son un plan sur pied à savoir que venir créer un second adam venir lui-même sur la surface de la terre prendre la forme humaine afin de pouvoir vivre la réalité de l'homme afin de pouvoir toucher la créature bien-aimée qu'il a faite à son image, à sa ressemblance, pour que quiconque croit maintenant saisisse la main de Jésus-Christ de Nazareth pour être sauvé et reçoive la grâce infinie de l'Esprit de Dieu, reçoit la puissance de la grâce de Dieu, reçoit la connaissance de la vérité, reçoit l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, reçoit le Saint-Esprit dans son cœur, afin que le Saint-Esprit le conduise à noé Jésus-Christ de Nazareth, à glorifier le Père des nations, à ne pas abandonner la main de Dieu. Alléluia! alléluia je ne veux pas laisser la main de dieu qui m'a sauvé je ne veux pas je ne veux pas laisser la main de dieu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 Isabe, zamele na oh my oh oh. oh, oh, oh, oh. Sauver, Je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, non, non, non. Je ne veux pas. Je ne veux pas. veux pas. Non, non, non, non. Je ne veux pas. Est-ce que quelqu'un veut laisser la main de Dieu ce soir si quelqu'un veut laisser la main de Dieu ce soir, qui lève la main? Alléluia! Si quelqu'un est prêt à laisser la main de Dieu, qui lève la main ce soir? Je connais cette personne qui a le courage de laisser la main de celui qui l'a aimé, qui a le courage de mettre en oubli tout ce qui a été fait de la part de Dieu pour lui, qui a oublié son état de pécheresse et de pécheur, qui a vu Dieu sauver son âme. Pendant que les sorciers étaient sur le point de la détruire. Qui a vu combien de fois elle était esclave du péché. N'oublie jamais cela. Ainsi, ne pense pas que Dieu oublie. Ne pense pas que Dieu oublie. Alléluia. Et c'est pour cela que tu dois savoir davantage avec qui tu marches. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Marc 8, ans, le verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples, Marc 8, le verset 27, à partir du verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? alléluia Qui dit-on que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, le demanda-t-il, qui dites-vous que je suis Puis elle lui répondit, tu es le Christ. Hallelujah. Qui dites-vous que je suis Qui dites-vous que je suis Pourquoi cette question est-il posée par le Seigneur à ses propres disciples Parce qu'il voulait qu'il découvre son identité. Parce qu'il voulait qu'il n'oublie jamais qui il est. Au milieu d'eux. Parce qu'il ne voulait pas qu'il oublie qu'il est, Parce qu'il voulait qu'il sache qu'il est. Vous savez, quand on sait qui est quelqu'un, pour nous, ça change tout. Si on sait qu'il est le Dieu qui n'abandonne jamais, ça change tout. Si on sait qu'il est le Dieu qui est fidèle à sa parole, ça change tout. Si on sait qu'il est le Dieu qui veille sa parole pour l'accomplir, ça change tout Si on sait que c'est le Dieu qui ne met pas en oubli Ceux qui viennent à lui Ou tous ceux qui font de bien En son nom Pour sa gloire Ça change tout Si on sait Qu'il est celui qui est fidèle même dans la tombe Il ne te laissera pas Pendant que le monde t'abandonnera au cimetière Pour se retourner Et que tu seras seul Lui sera avec toi Dans la tombe il sera avec toi La preuve même le corps de Moïse, il a envoyé des anges pour le chercher. Et Satan aussi envoie des anges. Mais Dieu envoie ses anges pour réclamer l'âme de son serviteur. À travers cet exemple, nous voyons combien de fois, même le corps, le corps mortel d'un serviteur, d'une sévence, en comprenant pourquoi il dit Ton corps est le temple de l'esprit. Même ton corps. Même le corps de son serviteur. Il envoya des anges pour le réclamer. Vous savez pourquoi il a réclamé son, son corps Voyez-vous, laisse-moi vous dire quelque chose ce soir. Je bénis le nom de celui qui m'a tant aimé. Celui qui t'a tant aimé. Celui qui nous a tant aimé. Voyez-vous, on attend parfois que telle personne est morte ici en Côte d'Ivoire et elle se retrouve au Ghana. Eux, on voit. La même personne qui était morte ici. Ce moment on dit qu'on l'a vu d'avoir faire des enfants. Ça dit que c'est le corps. C'est le corps de la personne. Mais pourquoi est-ce que lorsque cette personne voit une personne qu'il a connue en Côte d'Ivoire, elle disparaît? Automatiquement. Parce que c'est le corps de la personne. Mais ce qui l'habite n'est pas la personne. Hallelujah. C'est le corps de la personne qui a été simplement pris par le diable. Pour faire mentir la parole de Dieu qui dit lorsque il est aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Pour dire que, bon, écoute, si tu meurs ici, tu peux passer au Ghana. Écoute, si tu meurs, tu peux passer en Inde, etc. Bon, il n'y a pas de jugement. Il hein. n'y a rien de tout ça dans cette histoire du paradis, d'enfer. Hallelujah. Donc il savait que Satan était capable est capable de prendre le corps. Et c'est ce qu'il fait. Il allait prendre le corps de Moïse et puis aller le présenter aux enfants ils allaient quelque part. Et ils vont penser que c'est Moïse. Il va le conduire hors de Canaan. <rire> oh my God. Hallelujah. Amen. Il allait prendre le corps de Moïse. Et le fait maintenir sur la terre. Pendant que ce corps était réclamé pour aller au paradis, il allait récupérer le corps de, de Moïse. Et le fait demeurer sur la terre. Et se révéler au fils d'Israël. Et on verra Moïse, le corps de Moïse. Mais ce qui est à l'intérieur serait un démon. Et qui, était, qui serait capable de les détourner de l'arrivée. C'est-à-dire, les rattraper, et bon, Dieu me dit, ok, voilà, on va prendre telle direction. Et ils vont penser que c'est Moïse, parce que c'est Moïse qu'ils ont vu depuis l'Égypte. Mais, ce n'est plus le même Moïse, parce que c'est son corps, mais l'intérieur, à l'intérieur de lui, c'est un esprit étranger. hallelujah hallelujah hallelujah il est bon de savoir avec qui nous marchons. C'est celui qui n'est pas dépassé les événements qui arrivent sur la terre. C'est celui qui sait tout. C'est celui qui dévance l'aurore. C'est celui, c'est celui qui dévance l'aurore. Alléluia. Alléluia. Père, je te dis merci. Alléluia. Merci de ta grâce. Il est bon de savoir que c'est celui qui voit sous une pierre noire, dans une pièce noire, une fourmi noire. Alléluia. Rien ne lui échappe. Qui dites-vous que je suis? Si vous savez qui je suis, vous allez changer aussi de comportement. Vous saurez comment marcher. Vous serez aussi rassuré. Quand on sait que son Dieu n'est pas oublié, on est rassuré. Quand on sait qu'il n'est jamais en retard, on est rassuré. Quand on sait que rien n'échappe à sa puissance, on... Oh, Makabaroska. Quand on sait qu'on a simplement besoin d'avoir foi en lui, de continuer à croire, quel que soit ce qui arrive. Quand on sait qu'on a besoin simplement de lui faire confiance, même si autour de nous, tout tombe. On est dans l'assurance. Quand on sait qu'il veille sa parole. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom une fois de plus ce soir. Merci. Toi qui veux nous faire savoir davantage que tu es au milieu de nous et que tu n'as pas abandonné, que tu n'abandonnes jamais ceux qui espèrent en toi et que ceux qui te font confiance. Merci infiniment, Papa. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es éternel. Merci parce que tu es élevé. Merci parce que tu es Jéhovah, le Dieu qui pouvoir. Merci parce que tu pouvoir aux besoins de chacun, aux besoins matériels. Aux besoins financiers, Seigneur, peu importe les temps difficiles, mais toi tu n'es pas difficile, peu importe la situation, mais toi tu as la situation sous contrôle, peu importe ce qui arrive, toi rien ne t'échappe, tu es tout puissant et merveilleux. Je veux te rendre grâce et te dire merci encore ce soir, tu es merveilleux, si grand, si puissant pour nous, Seigneur. Qui dit que? Que dit-on que tu es Nous disons que tu es l'alpha-alméga. Nous disons que tu es le premier et le dernier. Nous disons que tu es au début et tu es à la fin. Nous disons que tu es celui qui est fidèle. Nous disons que tu es celui qui a compassion de nous. Nous disons que tu es celui qui nous guérit en cas de maladie. Nous disons que tu es celui qui pourvoit tous nos besoins. Nous disons que tu es celui qui veille sur nous, jour et nuit. Nous disons que tu es celui qui tient à nous voir heureux, à nous voir vivre éternellement. Car si tu tiens à notre éternité, c'est pour vivre l'éternité dans quel état Dans le bonheur, dans l'abondance, dans la joie. La preuve, ta parole dit, en ce temps-là, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleurs, il n'y aura plus de deuil. Aucune larme ne sera versée. Le Seigneur sait que tu veux notre bonheur. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Si cette plateforme, nous voulons te rendre gloire. Je te confie cette plateforme. Je te confie toutes ces personnes qui y sont. Toutes ces personnes qui y sont. Si ces adorateurs et ces adoratrices qui te jour et nuit élève la voix vers toi, sont connectés pour t'adorer, pour te glorifier. Toi qui connais la situation que chacune vit, chacun vit. Nous disons que tu es celui qui pouvoir. Nous sommes que tu es celui qui ne laisse pas le juste, qui ne laisse pas le méchant aussi triompher du juste. Parce que ta parole déclare que c'est toi qui es sur la terre la droiture, la justice et la bonté. Et dans ta prière, tu as dit, lorsque vous priez, demandez à ce que notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre. Alors que ta volonté c'est la c'est la justice. Ta volonté c'est la paix. Ta volonté c'est que celui qui doit occuper le poste occupe le poste. Celui qui doit voyager voyage. Celui qui doit se marier se marie. Et que chacun puisse entrer en possession de ce qui lui revient. C'est ta volonté. Alors que cela soit le partage de chacun. Que cela soit le partage de chacune. Seigneur, car c'est ta parole. Je te remercie de nous exaucer. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui nous exauce. Sois magnifié, sois glorifié à jamais. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oh, which I'll do. Oh, which I'll do. Oh, which Seigneur, tu es le Dieu très haut, sois honoré à jamais, merci pour ce soir. Béni soit tu de fortifier un adorateur, une adoratrice. Merci, Seigneur, mon Dieu, d'assister. Seigneur, toutes ces personnes qui sont endeuillées, toutes ces personnes qui sont confrontées à une situation de quelconque, c'est ça aussi ce que tu es, Seigneur. C'est ça aussi le Dieu qui ne laisse pas aussi le juste, ne laisse pas ne l'abandonne pas face à ses besoins, qui ne le quitte pas, qui ne fuit pas comme le loup. Qui Comme le mercenaire qui est à la vue du loup, abandonne les jamais. A toi la gloire, à toi l'honneur pour l'éternité. Pour tout ce que tu fais, je te remercie. Pour la vie de chacun de nous, je te remercie. Merci ce soir pour ce que tu fais. Et je voudrais te rendre toute la gloire encore une fois de plus. J'ai l'adorateur, c'est l'adoratrice, c'est ici que nous allons nous arrêter sur ce soir. Que Dieu bénisse la vie de chacun de nous davantage. Parce que nous déjà bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et, et soyons davantage attachés à Sa parole, sachant qu'il est Celui qui n'abandonne pas. Sachant avec qui nous marchons davantage, et que le temps, et les circonstances ne changent pas Son état, ne changent pas Son statut. Il n'est pas changé. En lui n'a aucune ombre de variation. C'est-à-dire que le temps et les circonstances ne le change pas. C'est nous qui changeons. Lui ne change pas. Les temps peuvent changer, mais lui ne change pas. C'est pourquoi sa parole demeure. Et les temps ne vont pas faire changer sa parole. D'ailleurs, les temps ne feront que confirmer sa parole qui est la vérité. A lui seul la gloire, à lui seul l'honneur. Et que sa grâce repose sur la vie de chacun de nous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nuit, sous la protection divine, sous la grâce divine, sous l'assistance du Tout-Puissant, que Dieu soit davantage votre appui, votre bouclier, votre force, votre capacité, votre intelligence, votre sagesse, votre force, votre défenseur, celui qui pouvoir vos besoins, celui qui réjouit vos cœurs, celui qui vous console, celui qui vous épaules, celui qui vous défend face à vos adversaires, à vos ennemis, à toutes les situations qui pourraient céder contre vous, qui soit le maître des temps et des circonstances de votre existence, qui bénisse cette plateforme, qui permette que le 10 avril, qui est le jour de l'anniversaire de cette plateforme, nous puissions nous retrouver en joie et avec des témoignages à l'honneur de son saint nom. Dieu vous bise et excellente nuit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.